Voilà, donc euh, bah, merci pour l'invitation. On va faire cette présentation en, en quatre points. En, je vais vous présenter moi d'abord ce qu'on fait un petit peu assez rapidement hein, parce que c'est plus intéressant de, de s'attarder sur d'autres questions. Présenter l'association et présenter aussi un peu l'habitat réversible. Euh, ensuite, Angéline, euh, en grande partie, présentera les, un peu le cadre et le réglementaire et les, les façons un peu de, de répondre à la question « Comment s'installer en habitat réversible ?» et on, donnera, on essaiera de donner le plus de temps possible aux questions-réponses aussi à la fin parce que c'est souvent très intéressant et ça, ça éveille celles et ceux qui ont des questions précises et, et voilà, c'est souvent intéressant. L'association est née d'un constat initial. Le premier constat, c'était que les aspirations à habiter autrement sont de plus en, plus en plus nombreuses, en France comme en Europe et ailleurs aussi. Et c'est lié à, bon, à des questions environnementales, écologiques, mais c'est aussi lié à des, à des coûts du logement qui sont de plus en plus importants. Euh, on peut aussi, on aurait pu ajouter une dimension, euh, ouais, c'est vrai, écologique à une volonté de répondre aussi à une autre façon d'habiter que, que celle qui peut être pratiquée depuis plusieurs décennies de façon euh, euh, générale, on va dire, en, en zone urbaine et même en zone rurale avec parfois des des lotissements qui, qui ont des, des conséquences sur l'artificialisation des sols. En fait, elle est née en, en 2017 euh, euh, en Ardèche. Euh, et ensuite, euh, certaines personnes ont, ont repris, Enfin, à ce moment-là, c'était une association qui s'est forgée surtout pour un projet particulier à Rocle. Et ensuite, en 2019, ça a été repris euh, par quelques personnes, notamment Xavier. Euh, et en fait, en deux ans, deux, deux trois ans, l'association a vraiment changé de dimension et l'objectif était vraiment d'avoir un impact plus global et, et national. Euh, et donc, voilà, donc il y a eu une multiplication par deux quasiment annuelle des effectifs, des ressources. Donc, voilà, c'est vraiment une, une association maintenant à, à, à but d'intérêt général un peu à, à échelle nationale. Et en 2021, on aurait pu l'ajouter ici, on s'est un petit peu recentré, euh, non pas à vouloir essaimer trop vite, mais se recentrer sur le fait de de convenir, de réussir à mettre en œuvre des démonstrateurs précis et concrets de, de hameaux légers, avec la définition qu'on donne à, à, à celle d'hameaux légers. Donc, du coup, la mission première de l'association, c'est de permettre à toutes et à tous d'accéder à des habitats et des modes de vie durables et solidaires pour des territoires plus vivants. On avait insisté sur cette, sur cette mission aussi, avec pas uniquement l'aspect habitat, mais aussi avec l'aspect mode de vie durable et solidaire, qui nous paraissait quelque chose de, de, de, de fondamental dans cette, dans cette approche de, de l'habitat euh, réversible et collectif. Donc, euh, le cœur d'action de, de, de l'association, c'est d'accompagner des porteurs de projets à réaliser des hameaux légers. Euh, c'est aussi de, de soutenir et d'accompagner euh, les collectivités qui, qui accueillent ces hameaux légers. Et nous, on définit un hameau léger comme un lieu de vie participatif accueillant un petit nombre d'habitats réversibles accessible aux foyers à ressources modestes et réalisé en partenariat avec la commune qui l'accueille. Pareil, la, la, la dimension de partenariat avec la commune est, était quelque chose d'important parce qu'il y, y a eu beaucoup d'habitats, euh, euh, enfin, il y a toujours beaucoup d'habitats, on va dire, en dehors des, des clous, des règles d'urbanisme et un peu euh, d'état de, de droit, on va dire, et nous, ça nous paraissait important d'essayer de porter euh, l'habitat réversible justement dans cette logique de, de, de faire évoluer l'urbanisme et de s'appuyer sur, on le verra tout à l'heure, sur, sur la loi pour permettre, euh, euh, on va dire, de façon convenable légalement de s'installer. Euh, voilà. Donc, trois, trois types aussi, trois moyens d'action un peu, euh, enfin qui sont plus que des moyens d'action, qui sont des, des sortes de philosophies qui nous permettent d'avancer, euh, qui sont de, de, de dissocier la propriété du sol et du logement euh, par euh, le bail amphithéotique. On y reviendra tout à l'heure aussi certainement, mais l'idée, c'était à partir du constat qui était une difficulté à accéder au logement aussi de, pour de, de, de plus en plus de personnes, d'essayer euh, de, de s'extraire de, de, de, de la difficulté d'accéder à la propriété du sol et de se concentrer juste sur la propriété du logement euh, et donc de passer par un bail amphithéotique qui est, qui est un format de location. Euh, on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Le deuxième élément, c'est de, de mutualiser les infrastructures et de vivre de manière plus solidaire. Donc, il ne s'agit pas forcément, enfin, il ne s'agit même pas, pour, en l'occurrence, pour les amolégés, d'avoir de, de chacun son habitat et de ne pas interagir ensemble, mais justement d'avoir des infrastructures communes, type une cantine, les toilettes euh, ou d'autres éléments, des bureaux éventuellement. Et, euh, et voilà, d'être dans une disposition. C'est pour ça qu'on parlait aussi de mode de vie, d'être dans une disposition euh, de solidarité entre les personnes. Et troisième élément, qui est de construire des projets avec des communes qui sont désireuses de les accueillir et essayer le moins possible d'être dans une conflictualité entre, on va dire, des porteurs de projets et une mairie ou même un territoire qui serait un peu frileux à l'accueil d'un hameau léger ou d'habitat réversible. Donc, deuxième élément, on va insister un petit peu, enfin présenter un petit peu plus en détail l'habitat réversible, ce qu'on appelle habitat réversible, souvent c'est appelé habitat léger et on le verra tout à l'heure aussi dans la loi résidence démontable. Nous, on parle d'habitat réversible et euh, du coup, je vais, je vais vous présenter un petit peu ce, ce point-là. Donc, d'abord, la loi Allure de, de 2014, il me semble, euh, comment, euh, avait commenté en fait, le les, les texte de loi en expliquant cette petite citation qui est, qui est, qui est importante. Qui, il existe des dizaines de formes et de variétés d'habitat léger, euh, yurt, tipi, roulotte, mobile, etc. Et tous ont en commun d'être démontables, mobiles et synonymes d'un mode de vie fondé sur la sobriété et l'autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées de panneaux solaires, d'éoliennes, de bassins de phytoépuration, de jardins, de potagers, tout ça. Et en fait, cette réflexion-là amène à la définition des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, qui est en fait le texte de loi officiel, et... Euh, donc, cette définition-là des résidences démontables a quatre points clés qui sont le premier, donc ces résidences sont occupées au moins huit mois par an, elles sont sans fondation et elles disposent d'équipements intérieurs ou extérieurs, on le verra aussi, qui peuvent être autonomes des réseaux publics, mais pas obligatoirement. Et dernier élément, quatrième élément, c'est que ces résidences doivent être facilement et rapidement démontables. Donc, ça, ça pose des questions aussi sur la quantification du rapidement, facilement, mais en tout cas, à l'heure actuelle, la loi, en est, en est, euh, euh, la loi est, est définie ainsi. Quoi. Donc, euh, on va dire que ces habitats réversibles ne sont pas tous, à proprement parler, légers ou démontables. Et c'est justement pour ça euh, qu'on qu souhaite parler d'habitats réversibles, euh, car pour nous, elles sont faci facilement déconstruites ou faci faciles à déplacer. Et donc, l'intérêt centrale de tous ces modes d'habitat, c'est justement d'avoir une réversibilité sur le sol et un impact notamment sur l'artilisation des sols réduit. Euh, on aurait pu aussi allonger la, la, la conférence en parlant des, des contraintes et des, des problématiques liées à l'artilisation des sols. Et donc, voilà, on, on, on a plus envie d'essayer de, de, de parler d'habitat réversible que d'habitat léger ou simplement de résidence démontable qui intègre selon nous plus globalement en fait, la réalité de ces types d'habitat aujourd'hui. Et donc, on peut, on peut en, en définir, on peut trouver quatre familles d'habitats euh, euh, réversibles. La première, c'est le, le, le, le, les habitats, mobiles, habitats mobiles, qui sont sur roue, qui permettent de rouler sur, sur, les, sur, sur les routes nationales. Donc, il y, a, il y a des homologations de taille, etc. On ne détaille pas là pour l'instant. Mais, euh, mais euh, effectivement, euh, ils peuvent être autonomes. Sinon, il faut les, les transporter. C'est la deuxième catégorie d'habitats euh, qui peuvent être transportés sur voie routière euh, par poids lourd ou convoi exceptionnel. La troisième famille, c'est euh, la famille des habitats euh, démontables. Euh, donc, euh, Comme son nom l'indique, ils peuvent être démontés. Il n'y a pas du tout de, de règles spécifiques sur la façon de, de le démonter. Et la dernière famille, euh, d'habitats de, de, biodégradables qui sont conçus à partir de matériaux naturels, à même de se décomposer euh, une fois euh, détruits. Voilà. Donc euh, là, une petite... Euh, on va montrer quelques, quelques images, même si je pense qu'on parle à un, à un public de, de connaisseurs ou qui vivent peut-être même déjà dans ces situations-là. Euh, donc voilà, quelques exemples d'habitats mobiles. On voit bien qu'il n'y a, a pas de fondation et donc il y a un impact sur le sol réduit. Euh, quelques exemples d'habitats euh, démontables, peut-être que... Je ne sais, sais pas si vous voyez ça sur le côté. Enfin, voilà. euh, habitat démontable, euh, donc voilà quelques exemples. Là, au milieu, on voit une, une yurte. Je suppose que vous connaissez aussi ça un petit peu. Euh, habitat transportable. Alors, tout à droite, on voit des, des conteneurs. Ça, ça fait débat un petit peu, euh, même en interne au sein de Tout le monde n'est pas forcément euh, euh, d'accord sur le fait que les conteneurs soient des habitats vraiment réversibles, même s'il n'y a pas de, de fondation au sol. Voilà, les matériaux sont, sont parfois pas forcément naturels. Euh, hop. Euh, voilà, il y a Habitat biodégradable. Donc, on voit terre euh, à droite et à, à gauche, euh, comment une maison terre paille. Et donc, pareil, je pense que vous connaissez déjà tout ça, mais c'est toujours chouette de voir quelques images et quelques exemples. Donc, voilà. Donc, en fait... L'habitat réversible pour nous, c'est une réponse euh, à, aux enjeux écologiques et sociaux qu'on a évoqués euh, tout au début de cette présentation. Donc, ça permet une accessibilité euh, plus grande à un plus grand nombre de personnes parce que ces habitats coûtent souvent euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'un achat euh, traditionnel, quand il faut acheter le sol, puis l'habitat. Ça a aussi une empreinte carbone réduite ou nulle. Ça dépend du type d'habitat et des pratiques, mais euh, l'empreinte carbone est vraiment réduite. Pareil, on aurait pu euh, donner quelques présenter quelques données sur l'empreinte carbone de l'habitat en dur, des constructions en béton notamment, qui sont, il me semble, le béton responsable de 1 12 douzième de la, des émissions mondiales. Donc euh, voilà, ça, ça, ça, ça cadre un petit peu l'empreinte le, carbone de l'habitat en dur classique. Euh, ça répond aussi l'habitat réversible à, à, à un besoin de, de, de, de faire une économie plus circulaire ou de réemployer, on va dire, les, les, les matériaux et se baser sur des matériaux biodégradables ou biosourcés. Et enfin, une préservation de la vie des sols à long terme, notamment par le fait d'éviter une artificialisation des sols et de pouvoir de permettre un peu une. Un, un, comment. éviter des, des, des, des cycles d'inondation qui, qui peuvent être difficiles, des fois dans des territoires très artificialisés. Voilà, donc je vais passer la main à Angéline qui va présenter un peu la partie, la troisième partie, on va dire dans le dur, de comment s'installer légalement en habitat réversible. Ok, donc, euh, alors moi dans cette troisième partie, je vais vous parler euh, d'urbanisme et euh, du cadre légal plus spécifique euh, à l'habitat réversible. Donc euh, l'urbanisme, ses acteurs, ses documents d'urbanisme. Je vais rentrer plus particulièrement de, euh, dans le concret sur le PLU et, euh, et ensuite je vais parler du cadre légal de l'habitat réversible avec euh, notamment voilà, les articles de loi, les différentes implantations qui sont autorisées pour les, les résidences démontables. Donc L'urbanisme, si on prend une définition, c'est un ensemble de principes et de règles qui sont donnés pour encadrer l'aménagement du territoire, l'occupation de l'espace, et qui organisent dans ce sens les activités humaines. Par exemple, c'est grâce à l'organisme qu'on peut optimiser les flux de personnes ou de biens euh, L'urbanisme permet aussi de protéger des espaces fragiles, plus, enfin, plus, plus généralement naturels et qui sont donc protégés de l'artificialisation. Euh, L'urbanisme permet dans ce sens d'améliorer le bien-être des humains et, euh, et des rapports sociaux tout en préservant l'environnement. Donc C'est une discipline qui est vraiment historique et euh, néanmoins qui s'adapte euh, et qui évolue avec la société, les acteurs et les enjeux du moment. C'est bon de, de, de le considérer parce que un texte de loi aujourd'hui ne sera plus peut-être valable d'ici quelques années. C'est toujours important de se, de se mettre à jour à ce sujet. Donc pour se repérer et comprendre l'urbanisme et ses règles, il faut connaître les acteurs qu'il qu faut considérer et les documents d'urbanisme qui sont mis en œuvre. Donc ici, sur cette diapo, vous voyez un maillage des acteurs de l'urbanisme. Les premiers acteurs que je veux euh, mettre en avant, ce sont les élus, euh, qui sont euh, les personnes qui siègent aux communes et aux EPCI. Les EPCI, c'est les établissements publics de coopération intercommunale. Euh, donc, on en a différentes sortes. À plus petite échelle, on voit la communauté de communes. Ensuite, on a la communauté d'agglomération, la communauté urbaine et les métropoles. Donc, les métropoles sont affectées aux grandes villes, les métropoles... Euh, de Nantes, de Bordeaux, de Lyon. Donc, les élus, c'est des acteurs qui sont incontournables, euh, qui, ont, euh, qui ont la main sur l'urbanisme de leur commune. Ils font, les, ils font les choix politiques, ils décident les orientations. Euh, donc, c'est un acteur qu'il faut vraiment considérer euh, pour tout type de, de projet. Et ça sera compliqué si les élus ne sont pas là pour soutenir votre projet. Euh, c'est bien de le, de, le, de le garder en tête. Ensuite, euh, on a les techniciens des collectivités. Euh, les techniciens, ils sont là pour l'appui euh, à la réalisation, à la mise en œuvre euh, des stratégies qui ont été définies par les élus. Ce sont des personnes qui sont généralement assez ouvertes sur les sujets environnementaux. Il euh, ne faut pas hésiter à toquer à leurs portes et à essayer de les rencontrer assez tôt euh, pour, euh, pour leur présenter votre projet si vous avez identifié un terrain. Ensuite, on a toutes les, les administrations de l'État. Euh, on a mentionné ici la DDT, la DGALN. Enfin, la DDT, c'est la Direction départementale des territoires, donc à un niveau départemental. Les la DGALN, c'est la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Donc ça, c'est un niveau national. Euh, c'est des acteurs qui, qui sont là pour s'assurer qu'il euh, y a une bonne application euh, des, des règles, euh, des textes de loi euh, au niveau euh, local. Donc, leur objectif qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils ont un objectif, euh, une grande politique de, de réduction de l'artificialisation des sols, notamment, principalement, en, en zone naturelle. Euh, généralement, on les rencontre en deuxième temps, ces acteurs. Mais, euh, mais ils ont quand même un, un poids et une importance dans ce processus. Donc, euh, il ne faut pas les oublier. Ensuite, on a les bureaux d'études les agences d'urbanisme, donc, ils sont eux des experts dans certains domaines. Donc, ça peut être l'environnement, l'architecture, l'urbanisme, qui sont là, pour, qui sont missionnés sur des, euh, sur des projets. Euh, ensuite, on a les CAUE. Les CAUE sont des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement au niveau départemental. Il euh, ne faut vraiment pas les oublier, les CAUE parce qu'ils ont, euh, ont un vrai intérêt sur ce type de projet. C'est des, des associations et ils sont là pour vous conseiller gratuitement. Donc, ils conseillent les particuliers et les professionnels euh, sur leurs projets. Ils ne sont pas là pour produire du contenu, des, des croquis ou autres, mais ils sont là pour vous conseiller. Donc, euh, n'hésitez pas à toquer à leur porte. Et ensuite, ici, on mentionne les particuliers, euh, les collectifs et les aménageurs. Euh... Donc, pour rappel, euh, le code de l'urbanisme, c'est un ensemble de textes, de lois et de décrets qui s'appliquent à l'échelle nationale. C'est des textes qui sont assez complets, assez larges et qui peuvent, peuvent laisser un peu de place à des précisions localement. Et donc, ce code de l'urbanisme, il est décliné en documents d'urbanisme qui, eux, ont une certaine hiérarchie en fonction de, de la portée du document d'urbanisme. Euh, il existe des rapports de conformité euh, et de compatibilité entre les documents d'urbanisme. Donc, à une, échelle, à une échelle plus large, on voit le SCOT. Euh, le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc, le SCOT, il s'applique sur... Euh... Ah, j'admets quelqu'un. Ah euh, le SCOT s'applique sur euh, une échelle de territoire, de bassin de vie, et il est là pour euh, proposer des orientations stratégiques sur ce territoire à long terme. Ensuite, on a le, le PLU ou le PLUI, à une échelle un peu plus restreinte. Néanmoins, ces, euh, ces documents d'urbanisme sont les documents qui sont les plus courants. Donc Le PLU, le plan local d'urbanisme, ou le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui est donc affecté à un ensemble de communes. Euh, on va revenir plus en détail sur le PLU euh, après. Ensuite, on a la carte communale, hein, qui est euh, le document d'urbanisme qui est le plus répandu pour les petites communes. Euh, la carte communale, c'est euh, un document qui est simplifié, c'est une simple carte de zonage. Et euh, le règlement qui s'applique, euh, ce sera le RNU. Le RNU qui est mentionné euh, en haut de cette diapo, qui est le règlement national d'urbanisme. Euh, qui, lui, euh, si jamais il n'y a aucun euh, document d'urbanisme qui est élaboré sur une commune, ce sera le RNU qui, euh, qui prévaut. Euh, et donc, euh, le RNU propose le principe de constructibilité limitée, à savoir qu'il est interdit euh, de, de, de, de construire en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Et exactement... Euh, il est interdit de construire, sauf si on est à moins de 50 mètres de trois habitations. C'est bon de le, de le garder en tête. Euh, ici, on mentionne les, les postes. Euh, je ne me rappelle même plus. C'est plan d'occupation du sol, euh, qui sont les anciens euh, PLU. Mais vous avez des élus qui, qui, qui mentionnent le poste euh, souvent, qui <rire> sont peut-être déjà actifs depuis longtemps dans leur commune. Euh, sur la droite, on voit aussi dans le glossaire le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui sont des plans qui sont euh, destinés aux sites euh, patrimoniaux remarquables. Donc ça, c'est des, des communes qui sont à grande valeur euh, patrimoniale. Euh, donc euh, voilà, à considérer si votre commune est dans ce, ce type de plan. Donc, pour rappel, euh, s'il si y a modification de la carte communale ou du PLU, il faudra toujours respecter euh, le SCOT ou alors faire modifier le SCOT. Après, c'est des procédures qui sont assez longues, donc il faut le garder en tête. Euh, donc je vais entrer un peu plus en détail sur le PLU, qui est euh, donc le, le, le document le plus répandu, comme je l'ai mentionné au début. Euh, il est structuré en différentes parties, en différents documents. Euh, tout d'abord, le rapport de présentation, qu'on vous invite à lire, qui est assez facile à lire. Euh, qui, notamment, euh, met en avant le diagnostic euh, du territoire et l'état initial dans l'environnement. Ensuite, euh, on a le PADD. Donc, le PADD, c'est un élément vraiment très important de, du PLU, euh, puisque c'est la déclination des, des, du diagnostic en objectif et en orientation stratégique sur le long terme. C'est d'ailleurs là où... Euh, on le mentionnera un peu plus tard, mais c'est là où on peut déjà voir apparaître la notion d'habitat réversible. Ensuite, on a les documents graphiques, euh, notamment la carte de zonage, euh, que je vais vous présenter euh, dans les diapos qui, qui suivent. Euh, la carte de zonage, euh, c'est une délimitation des espaces euh, euh, en zone. Et euh, pour chaque zone est appliquée un, des règles spécifiques qui sont, elles, mentionnées dans les règlements écrits, dans le règlement d'urbanisme. Donc, c'est important de toujours lire le règlement d'urbanisme. Donc, par exemple, pour, pour différentes zones, on peut avoir des différences de volume de construction, de couleur des murs, de distance entre les habitations. Donc, voilà, c'est des règles spécifiques par zone. Ensuite, on a l'OAP. L'OAP, c'est l'Orientation d'aménagement et de programmation. C'est un document qui n'est pas obligatoire. Euh, L'OAP correspond à, à un zoom euh, de projet de secteur, on va dire. Euh, c'est un zoom qui est aussi euh, graphique. Donc, vous pouvez y voir euh, voilà, une, une volonté précise sur un secteur. Et c'est intéressant aussi pour l'habitat réversible, je le mentionnerai après. Donc, euh, si on, on rentre un peu plus en détail sur euh, le zonage, euh, donc, que je mentionnais tout à l'heure, donc, je pense que là, vous, vous êtes assez au courant de, de, de, des types de zones qui sont valables euh, pour le PLU, mais je, je, je vais le mentionner néanmoins. Euh, on a les zones non constructibles, donc les zones A, agricoles, et les zones N, naturelles. Les zones agricoles, ce sont des zones qui sont cultivées ou à vocation agricole, euh, et les zones naturelles sont vouées à être protégées. Ensuite, on a les zones constructibles, les zones U, urbanisées, et les zones AU, à urbaniser. Euh, généralement, elles sont situées euh, près des centres-bourgs ou près de terrains qui sont déjà construits. Ensuite, on a le terme 1AU euh, voilà, qui, ou 2AU qui mentionne euh, la temporalité pour l'urbanisation. Euh, il est bon de rappeler que pour chaque PLU, euh, il peut y avoir des déclinaisons propres. Par exemple, euh, donc avec les petites lettres qui, qui sont ici euh, mentionnées, UC, NI, euh, UX, voilà. Donc, par exemple, on peut avoir sur le même secteur pavillonnaire, euh, U, hein, on peut avoir UA et UB. Euh, et par exemple, sur, le, sur, le, sur la zone UA, il y aura une volumétrie qui sera différente de la zone euh, UB. Ou alors, on a parfois la zone UE, qui est une zone urbanisée, mais pour des équipements publics, ou voilà, où, où ça peut être UI pour, de industriel, enfin pour des bâtiments industriels. Donc voilà, à garder en tête que chaque déclinaison, elles sont vraiment propres au, au PLU, donc elles ne sont pas uniformes au niveau national. Donc avec le cadre, le code de, de l'urbanisme et les différents documents d'urbanisme, il y a un ensemble de règles qui sont à respecter, et après, une fois qu'on a compris toutes les règles qui s'appliquent, il faut demander des autorisations, des permis. Et cela s'applique à tous les usagers, tous les propriétaires de terrain qui envisagent de faire un projet de construction sur, un terrain, sur le terrain sur lequel ils sont. Aujourd'hui, on constate néanmoins que... Il y a beaucoup d'installations, quand la plupart, la grande majorité des installations en réversible, elles sont faites euh, illégalement, donc sans autorisation. Euh, il y a quand même une tolérance des élus euh, pour différentes raisons. Ça peut être euh, par, euh, par conviction politique, par conviction écologique. Euh, ça peut être aussi euh, tout simplement par humanité ou encore euh, par souci de l'intérêt général. Donc, euh, ça dépend vraiment des cas, mais il euh, y, y a des tolérances euh, qui sont visibles. Euh, et nous, on, on a recensé que euh, les élus sont d'autant plus tolérants euh, si, euh, si certains cas s'appliquent, à savoir si euh, la, le foyer a un enfant qui est inscrit à l'école publique, par exemple. Euh, si vous exercez une activité économique sur la commune, si vous exercez aussi une activité euh, qui est jugée comme euh, utile pour les habitants, donc une, une activité à vocation agricole ou une activité de service. Bien sûr, si vous êtes originaire du coin, si vous avez des connaissances qui sont du coin ou alors qui sont liées aux élus, c'est avantageux. Si vous investissez aussi dans une association locale ou encore mieux au conseil municipal, si vous avez aussi un projet de construction ou de rénovation en parallèle, donc ça peut être intéressant parce qu'on voit votre engagement sur la commune. Et puis, forcément, c'est plus intéressant de... de de se lancer sur des territoires qui sont déjà tolérants avec l'habitat réversible. Euh, sans autorisation, il faut considérer quand même certains risques, euh, à savoir que les, les voisins, les habitants peuvent vous dénoncer, euh, ce qui créerait des, des conflits de voisinage, bien évidemment. Euh, donc, il est important de cultiver ces, ces relations dès le début, dès votre arrivée. Ensuite, euh, on ne conseille pas de s'installer chez, chez des euh, c'est des propriétaires de terrains qui sont en conflit avec euh, la mairie. Euh, et puis également, euh, idéalement, ne pas avoir d'installations qui sont trop visibles euh, depuis la rue ou trop proches de monuments historiques ou encore qui sont dans des zones qui sont euh, assez spécifiques et où la, la pression foncière est assez forte euh, et où les prix sont élevés. Donc, les terrains inaccessibles, donc, par exemple, les zones littorales ou encore les zones touristiques. Euh, donc, ça peut susciter la, susciter la jalousie, forcément. Euh, ensuite, euh, sur les zones naturelles protégées, si vous, si vous vous installez sur des zones naturelles protégées, forcément, vous mettez en porte-à-feu euh, euh, par rapport à des, des personnes qui seront peut-être des, des soutiens potentiels sur votre projet. Donc, à, à garder en tête. Euh, ou encore, si vous vous installez sur des zones à risque naturel, Puisque là, vous engagez euh, carrément le, le, le, le risque juridique pour le maire. Donc, ce n'est pas du tout à votre avantage. Donc, euh, nous, ce qu'on ce qu suggère, c'est vraiment de se mettre en lien avec les élus, euh, de créer du lien, d'expliquer de, euh, votre projet, euh, de privilégier aussi euh, l'oral à l'écrit, pour ne pas avoir euh, des, des échanges qui peuvent euh, vous être euh, voilà, reprochés euh, dans le futur. Euh, si jamais l'aspect fiscal est un problème, on vous invite à, à proposer de payer les impôts locaux. Vous pouvez faire un don à la mairie. Euh, ce don, il sera, euh, il sera validé en conseil municipal, mais c'est envisageable. Et puis, on vous invite toujours à avoir une, une solution de repli, de mobilité rapide, si jamais vous vous retrouvez en difficulté. Donc euh, Après, il y a des sanctions qu'il faut... Qu'il faut considérer il y, a, il y a des amendes de 1 200 euros à 6 000 euros euh, qui ne sont pas vraiment trop appliquées aujourd'hui, mais néanmoins, on peut vous demander de, de détruire ou de démonter votre habitat et, euh, et chaque journée de, de retard, par rapport au délai qui a été mentionné, euh, sera une pénalité de 500 euros. Donc, ça, c'est des cas qu'on a déjà vus. Donc voilà, nous, au sein de l'association, on invite vraiment à s'installer euh, euh, légalement euh, parce que, donc là, comme cette diapo le, le mentionne, parce que c'est euh, respecter le cadre du, de l'urbanisme et qu'il a du sens. Il a une vraie logique entre les différents acteurs, entre les différents euh, enjeux du territoire euh, et en, entre les besoins de chacun. Euh, c'est aussi un moyen... Euh, en s'installant euh, légalement, c'est aussi un moyen de légitimer l'habitat réversible auprès des institutionnels, mais aussi du grand public. Donc ça va en faveur de, de, de notre projet à tous, de voir euh, davantage d'habitat réversible sur le territoire. Et aussi parce qu'on imagine que c'est difficile de vivre avec euh, la peur d'être délogé à tout moment. Pardon. Donc euh, là, je vais rentrer un peu plus en détail sur le cadre légal de l'habitat réversible. Euh, Jusqu'en 2014, la loi Allure, comme tu mentionnais François, euh, l'habitat réversible réverti permanent, il n'était pas existant dans la loi, euh, dans le Code de l'urbanisme. Euh, on ne considérait pas qu'il était possible d'habiter dans ce type d'habitat euh, à l'année. Euh, la, la loi Allure elle a amené euh, des changements significatifs, donc elle a apporté cette définition que François a déjà mentionnée. Donc pour revenir un petit peu sur les critères, euh, c'est vrai que, voilà, occuper au moins huit mois par an, bon, il est difficile de contrôler euh, le temps d'occupation. Ensuite, quand on parle de sans fondation, euh, au final, euh, même une yourte a euh, des fondations, même si c'est des, des fondations qui sont sur euh, des plots ou sur pilotis. Mais en fait, ce que, ce que ça veut dire, c'est que ce sont pas des, fonda des fondations qui sont ancrées dans le sol. Ensuite, comme le disait François, facilement et rapidement démontable. Il n'y a pas vraiment de, de précision à ce niveau-là. Donc, qu qu'est-ce qu que la loi sous-entend Et puis, voilà, pouvant être autonome vis-à-vis -vis des réseaux. Euh, donc, la loi euh, apporte une reconnaissance de l'habitat réversible euh, et prend en compte l'ensemble des modes d'habitat installés de façon permanente dans les documents d'organisme. Euh, la loi Allure introduit aussi un allègement des formalités pour les porteurs de projets. Euh, concernant leur demande d'autorisation. Donc, comme je disais, donc une fois qu'on qu connaît bien les textes de loi, les documents d'urbanisme, après, on doit faire une demande d'autorisation d'installation de notre habitat réversible. Donc, par exemple, pour euh, plus de deux résidences démontables, on est euh, soumis au permis d'aménager, euh, donc qui n'est pas le permis de construire, qui est une procédure euh, beaucoup plus lourde. Donc, ça, c'est intéressant. Et il y a aussi ce principe d'autonomie euh, par rapport au réseau. Et enfin, la loi propose un droit à l'exception, qui est de s'installer sur des zones non constructibles, sur des secteurs spécifiques qui sont appelés STECAL, les secteurs de taille et de capacité d'accueil limité, que François va présenter sur la fin. Donc, Si on revient un peu sur le cas du PLU, on peut agir de différentes manières, manières pour, euh, pour introduire l'habitat réversible, à savoir qu'on peut l'inscrire dans le PADD, donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, euh, ça c'est la pièce maîtresse du, du PLU qui mentionne les orientations stratégiques. On peut faire un OAP qui mentionne spécifiquement l'habitat réversible sur un secteur donné et on peut donc créer un STECAL euh, sur, sur votre secteur de projet. Il faut aussi mentionner qu'il y a des spécificités en fonction des territoires mais on peut, vous pouvez avoir certaines autres lois qui s'appliquent comme les lois littorales ou les lois montagnes qui sont là pour protéger des espaces naturels et qui, qui limitent l'urbanisation. Donc là on va faire un petit tour d'horizon des différents types d'habitats réversibles, Donc ça c'est un tableau qui peut faire un petit peu peur quand on le voit pour la première fois. Mais néanmoins, il recense tous les cas et il est intéressant de garder en tête. Donc, en haut, vous pouvez voir les différentes typologies d'habitats réversibles. Et je vous invite à regarder la troisième ligne qui s'appelle Camp. Donc, là, vous voyez qu'il y a une différence entre les habitats de loisirs, donc l'installation est moins de huit mois par an, et l'habitat permanent à plus de huit mois par an. Donc voilà, là on recense à nouveau euh, euh, les conditions, euh, les zones sur lesquelles on peut s'installer. Donc nous, on a, on a encadré en rouge euh, ce dont on parle aujourd'hui, les résidences démontables dans la loi et, euh, et euh, comment on peut euh, s'installer. Donc par exemple, si vous regardez euh, cette colonne en rouge, euh, si vous avez plus de deux résidences que vous voulez installer, euh, et que votre surface de plancher... Total est supérieur ou égal à 40 mètres carrés, il vous faudra demander un permis d'aménager. Voilà. Et si c'est moins, euh, voilà, c'est vraiment la surface de plancher totale qu'il faut considérer. Euh, donc voilà. Euh, ici, on a mentionné les articles de, de loi. Donc, euh, je ne vais pas revenir euh, dans tous les détails, mais euh, ben voilà, euh, première colonne, vous voyez s'il s'agit de plus de deux résidences, deuxième colonne, s'il s'agit d'une seule résidence, et ensuite euh, le cas du stecal. Euh, et enfin, sur cette diapo, euh, donc là, on, on rappelle euh, les différentes implantations autorisées euh, pour l'habitat réversible. Donc, euh, comme je vous le disais... Euh, sur les zones urbanisées ou urbanisées dites constructibles. Donc, euh, là, euh, on va avoir euh, un permis d'aménager qui, qui est à demander. Et ensuite, euh, donc sur les zones naturelles ou agricoles non constructibles, aujourd'hui, on peut s'implanter de manière euh, restreinte. Donc la, la temporalité est limitée. On peut demander un permis précaire, mais il y a une date fixe de fin pour ce permis. Ensuite, on peut demander pour certaines activités agricoles, donc ça c'est assez spécifique, donc c'est vraiment, euh, ce pas toujours euh, le cas. Euh, on, peut, on peut stationner ou alors on peut faire des événements euh, d'une durée maximum d'un an. Et euh, on peut également euh, demander euh, à ce qu'un secteur soit inclus sur le zonage du PLU, donc le STECAL. Et là, ce sera euh, le même concept d'une de, du, de, demande d'autorisation via de, de le permis d'aménager. Voilà, et je laisse la parole à François. Pour euh, revenir un peu en détail sur le STC, je suppose qu'il y en a certains, certaines d'entre vous qui connaissent déjà. Euh, donc, euh, pour faire un, un rapide résumé, il s'agit de, de, de, de, de, de on va dire, de dérogations d'urbanisme qui permettent de s'installer euh, en zone non constructible habituellement, donc euh, en zone agricole ou en zone naturelle. Euh, ces STC-là se font. Euh, ont plus de chances de se faire quand ils sont dans une continuité urbaine euh, et surtout euh, hors de zone à risque euh, mais euh, là ce qui, est, ce qui est un peu intéressant je pense euh, il faut insister sur un point c'est qu'on en parle souvent des stécales moi j'étais encore avec une, une mairie hier là, pour des amis qui, euh, qui disaient oui ouais, on connaît bien les stécales et on pourrait faire un stécal etc sauf que quand même c'est vraiment à titre exceptionnel et c'est difficile d'obtenir ces dérogations là quand elles ne sont pas déjà présentes. en fait. Euh, je ne sais plus, euh, peut-être que Xavier pourra donner une précision tout à l'heure, mais il euh, y, y a quand même assez peu de stécales qui, qui, qui sont obtenus quand euh, c'est une nouvelle demande. Et à mon avis, ça c'est un avis personnel, mais je pense que ça va se complexifier encore plus avec la loi climat euh, et les nouveaux objectifs euh, comment, de, de, liés à l'artificialisation des sols, euh, où je pense que ça va être de plus en plus difficile d'instruire un stécal euh, pour quelques raisons que ce soit, en fait, même si c'est un habitat réversible, euh, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Donc, il ne faut pas, euh, pas trop non plus voir le stécal comme la solution idéale pour régulariser un habitat qui serait en zone agricole ou en zone naturelle, euh, même si on essaye, là, par exemple, en, en interne, enfin, avec Amolégé, on, on travaille un petit peu euh, sur la loi climat aussi, on essaye de, éventuellement d'intégrer, euh, de faciliter ces implantations-là, notamment pour des des projets agricoles, il y a quand même de plus en plus, il y a de plus en plus de retours de, de de petites communes qui qui nous qui qui en fait sont bloquées par des projets de repreneurs agricoles sur des petites parcelles parce qu'en fait les personnes n'ont pas les moyens ou parfois aussi l'envie de vivre dans des bâtiments habituels et souhaiteraient habiter en habitat réversible, c'est c'est arrivé, enfin ça arrive pas mal. Donc voilà, c'est cette slide-là, surtout pour, pour insister sur le fait que c'est un caractère exceptionnel, le stecal, et qu'il ne faut pas avoir une, une des espérances non plus trop grandes par rapport à, au fait d'obtenir un stecal. Donc sinon, pour le dernier point en bas de la slide, avec quelle procédure bah C'est simplement par une, une, une demande de modification du PLU, donc est une, une, une modalité de, de changement du PLU allégé. Donc allégé, c'est 5 à 9 mois. Donc quand ce n'est pas allégé... Voilà, mais euh, mais donc en tout cas il y a quand même cette, cette possibilité là de, de parce que le stécal peut être demandé à la commune et est obligé d'être intégré dans, dans le PLU. Euh, il me semble qu'à la slide suivante il y a un exemple. Euh, ouais voilà il y a un exemple à, à goincourt euh, de, de zonage ce qu'on appelle les, les pastilles stécales. Euh, je sais pas peut-être pas la peine de, de commenter euh, trop longtemps. Vous pouvez, vous pourriez vous pourrez regarder pardon. Euh, quand on vous a envoyé le PDF, si ça vous intéresse un petit peu plus. L'idéal, en fait, quand, si vous avez vos projets, c'est de, de, de regarder sur le PLU de votre commune et d'essayer de, de cibler un peu et de repérer ces, ces endroits-là. Euh, voilà. Et puis on va finir avant de passer aux questions sur quelques conseils et, et prochains pas. Donc, euh, il faut essayer de viser des, des PLU. Enfin, euh, c'est plus facile de, de, de faire changer un PLU quand il est en cours d'élaboration en cours d'élaboration, pardon, en cours de révision. Donc là, on est un an après les élections municipales. Donc, c'est encore un bon moment, je pense. Il y a certaines communes qui, qui ont dû commencer à modifier ou à réfléchir à la modification de leur PLU. Mais par exemple, en fin de mandature, euh, en général, il n'y a plus de modification et c'est difficile d'obtenir quelque chose. Euh, voilà, en fait, Angéline a déjà évoqué ça aussi un petit peu. Où, euh, il faut essayer de s'adresser à une ou un élu assez engagé euh, ou essayer de voir aussi un PLU qui a déjà euh, instruit des, des, des STECAL ou des OAP, parce qu'en général, il y, a, il y a des blocages aussi sur le fait de, de devoir faire un nouveau STECAL. Les, les services connaissent pas forcément. Euh, et donc, voilà, vous pouvez consulter euh, comment des détails sur, sur, sur ces documents d'urbanisme sur Internet. Normalement, c'est enfin, voilà, accessible au grand, à tout public. Euh, et puis euh, aussi ouais il euh, y, y a différents documents hein, on l'a vu dans le PLU mais essayez de, de par vous-même de, de, de regarder un petit peu de prendre connaissance et pas forcément de se dire que que c'est en fait c'est que pour les spécialistes hein, je sais pas peut-être que vous l'avez déjà fait mais voilà faut pas avoir peur d'aller regarder c'est ça peut être même marrant des fois de regarder le PLU et de voir les zonages et, et donc voilà mais juste pour résumer peut-être quelque chose il y, y a trois façons d'être en, en habitat euh, réversible, enfin, trois façons d'y accéder. On va dire que la première, euh, j'ai noté ça, la première, c'est de vous installer sur un terrain euh, où l'habitat réversible est déjà autorisé. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a, a pas tout ce, ce, ce tas de procédures, ces échanges à faire avec les services, la municipalité et les élus. Le, la seconde, c'est d'obtenir, justement, ce qui a été un peu l'objet de, de, de cette présentation, d'obtenir de la collectivité, qu'elle modifie, modifie pardon, le, le plan local d'urbanisme pour euh, essayer de, de permettre, notamment un Stécal, ou alors, quand l'habitat est déjà constructible, de, de faire une demande d'habitat de résidence permanente. Euh, et la dernière solution, c'est peut-être de viser, parce que justement, encore une fois, il, y a un flou, enfin, il peut y avoir des flous dans la loi sur ces questions de plus de huit mois, et du coup de, de, de viser plutôt une installation de loisirs qui va être plus facile à, à instruire pour les, pour les services d'urbanisme de, de votre commune euh, et qui est moins contraignant aussi juridiquement. Et donc euh, en fait d'être installé, on va dire moins de huit mois, euh, avec le risque euh, de, de, de voilà d'éventuellement de, de, de se faire prendre. Mais moi personnellement, je ne connais pas d'exemple sur des, des habitats de loisirs où où, où il y a eu juste ce type de problème et peut-être que Xavier aura, aura des détails sur ces, sur, sur ces, ces modalités-là où, où des questions seront peut-être évoquées et on pourra approfondir donc voilà on peut ouvrir peut-être une, une phase de questions j'ai vu dans le, dans le chat qu'il y avait déjà une, une question oui merci beaucoup François voilà. et Angéline c'est extra euh, alors bah, effectivement ce que je vous propose c'est de, de passer aux questions donc il y en a une première d'Anne-Laure c'est chouette si tu la reposes Ensuite, Laurent, et après, euh, et après, soit vous levez la main, euh, euh, comme c'est indiqué en bas, soit vous le mettez dans le chat et puis je distribuerai. Anne-Laure du bois du Bard tu veux nous dire Oui, euh, bah, du coup, nous, on n'a pas de plus ni de poste. On est sur la carte communale, si j'ai bien compris. Et, euh, et du coup, est-ce que on... c'est les mêmes démarches, en fait Parce que nous, on a été voir notre, notre municipalité de 400 habitants euh, euh, tu as été quand février, mars Et en fait, ils ont un peu. Ben, ils... Ce n'est pas qu'ils ne sont pas chauds, mais ils ne sont pas chauds. <rire> enfin, en tout cas, ils ne ont... ils... Ils connaissent pas et euh, ils, ils ne ont... ils se positionnent pas, en fait. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qu qu'on peut faire quoi, dans ces cas-là Et quel dossier il faut présenter et à qui euh, ben, Moi, je veux bien répondre. Euh, clairement, si la mairie, elle elle soutient pas le projet, si elle n'accepte pas de, de prendre position politiquement et que le terrain n'est pas constructible aujourd'hui, euh, ça ne sera pas possible de s'installer vraiment 100% légalement. Euh, ça, c'est vraiment un, un fait. Euh, après, il euh, y a soit la possibilité de faire passer ça, justement, comme François le disait, euh, comme euh, des habitats légers de loisirs, et de dire qu'en fait c'est pour faire du tourisme et en général les, les mairies soutiennent plus des projets touristiques parce qu'elles ont l'impression que ça amène de l'économie etc que des projets d'habitat alternatifs qui peuvent leur faire peur donc euh, ça peut être une solution et à ce moment là euh, de, de voir avec eux euh, si un projet touristique euh, ça, ça peut les intéresser bah, euh, juste, ouais. juste pour rebondir sur ce que tu dis, nous on est un pôle territorial de coopération économique et on a déjà une aire naturelle de camping euh, avec l'écolabel européen. Mais du coup, on veut sur les 24 hectares en fait, de, de la ferme, on veut passer une parcelle en, en habitat léger pour les habitants permanents. En fait. Donc oui, on a oui. déjà des yurts et des roulottes et tout. quoi. Ok. Et alors, ça viendrait répondre à quel besoin supplémentaire pour vous euh, bah, du coup, c'est que les zonages sur la ferme, il y a vraiment une partie accueil touristique, et, euh, et du coup, il y avait un, euh, une parcelle qu'on vou voulait vraiment différencier les, les les zonages, en fait, tu vois Parce que c'est vrai que voilà, si, si la mairie soutient pas vraiment le, le projet, euh, enfin, ça peut, enfin, en fait, tant qu'elle n'est pas convaincue et qu'elle n'accepte pas de modifier son PLU ou de demander une dérogation à la préfecture. Euh, au principe de constructibilité limitée si, si elle n'a pas de document d'urbanisme à ce moment-là il n'y aura rien qui sera possible donc euh, derrière c'est soit bidouiller un petit peu avec des installations type loisirs soit euh, faire ça sans autorisation euh, en essayant de se prémunir à un maximum des risques par de bonnes relations avec le voisinage notamment voilà. merci Super. Euh, Laurent, tu as une question sur les pastilles stécales. Laurent Deschardons. Yes. Euh, ma question est la suivante. Euh, nous, on est dans le cadre d'une loi montagne avec une urbanisation très faible. Et il y a un PLU qui est en cours de rédaction et qui devrait émerger en 2014. Euh, je me posais la question d'aller en, enfin, prendre mon bâton de pèlerin pour demander un stécal pour l'oasis, pour qu'on puisse construire de l'habitat léger dans, dans le cadre du projet. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut faire un une espèce de stécal privatif au sens où les gens qui viendront s'installer ne sont que des gens qui correspondent à la, aux habitants du projet, qui rentrent dans les valeurs du projet Ou est-ce qu'à partir du moment où il y a un stécal, n'importe qui, qui qui veut s'installer en habitat léger peut venir dans le stécal Alors, clairement, il faut dissocier euh, donc les règles d'urbanisme, qui va être la, le droit ou non de construire quelque chose, euh, de tout ce qui relève du droit de propriété. Donc, on peut avoir un terrain constructible, euh, ce n'est pas pour autant que n'importe qui a droit de s'installer dessus. Il faut que cette personne, elle, soit elle soit propriétaire du terrain, soit elle soit locataire. Et donc, c'est exactement pareil pour un Steckel. C'est-à-dire que, euh, si le terrain appartient à quelqu'un, qu'il soit stécal, constructible ou autre, euh, il faut qu'il y ait un bail ou, euh, ou une vente euh, pour que la personne ait le droit de s'installer. Ce n'est pas le fait d'avoir un stécal qui permet à n'importe qui de venir dessus. Voilà, c'est vraiment deux choses à dissocier. C'est bon pour toi, Laurent Ouais. super. Lucas, tu avais une question sur le bail amphithéotique Oui, merci. Euh, donc, euh, moi, je me posais une question pour notre écolieu. Donc, le permis d'aménager est en cours d'instruction. Et euh, donc, euh, il va y avoir dessus des habitats légers, puis des constructions plus, plus pérennes, plus classiques. Et je voulais savoir euh, au niveau du bayant fité parce qu'il y a une SCI qui possède les terrains et le mobilier existants, une SKIC qui est gestionnaire. Et euh, je voulais savoir, en termes de responsabilité sur les constructions, que ce soit Habitat Léger ou Habitat Classique, euh, qui est responsable J'imagine que c'est la SCIC. Et je voulais savoir comment, comment remettre la responsabilité sur les constructeurs ou voilà, par le biais d'un bail. Ou... Voilà. Alors, quand, quand vous parlez de responsabilité, vous parlez de la responsabilité pénale en cas, de par exemple, d'infraction à l'urbanisme euh, responsabilité en cas d'accident, donc pendant les euh, une fois que c'est construit, si l'habitat léger est mal construit, qu'il y ait quelque chose qui tombe sur la personne. Euh, la SCIC elle a un bail amphithéotique vis-à-vis -vis de la SCI, donc euh, elle est un peu propriétaire de ce qui va se construire par la suite. Et je voulais savoir euh, ben, sur qui reposera cette responsabilité pénale ou juridique dans le cas d'un accident. Alors, je ne suis pas trop spécialiste de ça. Euh, par contre, euh, en fait, je pense que ça dépend quelle est la finalité de ces habitats et par qui ils ont été construits. Par qui ils ont été construits. Si ces habitats ont été construits par des professionnels, euh, bah, en cas de malfaçon, c'est la responsabilité du professionnel qui, qui peut être engagé. Euh, ensuite, les habitats étaient loués par la SCIC à des familles euh, on ne peut pas louer n'importe quel type d'arrière, il y a quand même euh, voilà, des, des conditions notamment en matière d'insébrité qui font que si, voilà, si quelqu'un est instable, je vais essayer de, on verra, je ne sais pas si connexion, j'espère que vous m'entendez bien, euh, mais euh, ce n'est pas, pas non plus légal de louer un logement dangereux ou insalubre et donc, euh, à ce moment-là, euh, la famille qui habiterait pourrait se retourner contre la personne qui lui loue euh, la maison. Voilà, je ne sais pas si ça répond euh, euh, à cette question, mais c'est un domaine que je maîtrise moins bien. Ah, à... Oui, vas-y. Non, non, euh, je voulais juste savoir si… Ben, merci pour les infos et à qui je pouvais m'adresser chez les oasis ou voilà pour avoir des détails sur, euh, sur cet aspect. Ouais, je, je voulais juste dire un petit truc, c'est que euh, on est, moi non plus, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, mais il y a le, un bouquin de Joris Danton, euh, d'atelier fertile, euh, des fertiles, je ne sais plus, que je vais mettre dans le chat, qui, qui est pas mal et qui, qui, qui aborde ces questions-là un petit peu. Et euh, voilà, je pense que Joris Danton, il, il pourrait répondre très clairement à cette question-là. Euh, donc, je mets ça dans le chat. Euh, voilà. Oui, Lucas, je mets aussi mon, mon mail dans le chat. Si tu m'envoies ta demande par écrit, je pense que je peux trouver des personnes qui sauraient te répondre plus précisément. Comment s'appelle ton projet, ton lieu euh, Écolieu Langenberg. Ah, c'est Langenberg. Ok, super. Euh, ok, très bien. Il y avait, avant le témoignage de Simon, peut-être une question de Amira à l'aérium dans les Cévennes Ouais, coucou tout le monde. C'était, euh, en fait, nous on a, on a, on a, des terrains constructibles sur lesquels on aimerait poser des habitations principales en habitat léger. Et euh, on se demande si euh, ces habitats légers, ils doivent être soumis aux obligations RT12, c'est-à-dire tout ce qui est isolation, etc. Et euh, les normes daccès pompiers. Et, et ensuite, si cet habitat, une fois que si c'est possible. Euh, Comment c'est possible ben, cet habitat léger sur euh, donc, le terrain constructible Est-ce que euh, nous, on, a une, on va avoir une scope euh, Est-ce que la scope donc, peut euh, éditer un bail pour ces, ces habitats légers et, euh, et on peut donc toucher euh, des, des APL sur ces euh, habitats légers euh, Alors du coup, d'abord sur la, la question de la réglementation thermique donc de la RT 2012 qui va bientôt évoluer en RE 2020, une nouvelle réglementation environnementale. Euh, la RT 2012 elle ne s'applique pas euh, de la même manière en fonction de la taille des habitats, donc euh, c'est pas une question d'habitat léger ou pas, c'est vraiment une question de superficie et donc si la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 mètres à ce moment là on n'est pas soumis aux, aux obligations euh, RT 2012 euh, comme une maison classique donc là ce sera vraiment une, une question de taille euh, ensuite sur les normes d'accès pompier, alors déjà il faut savoir que il n'y a pas vraiment de normes euh, nationales. Euh, ça dépend de chaque euh, syndicat départemental d'incendie et de secours, les 10. Donc vraiment, euh, le, le pompier, les pompiers, ça se gère à l'échelle départementale. Et donc, euh, bah, ça dépend beaucoup de où vous êtes. Euh, je crois que vous êtes dans le Gard, Donc, euh, donc voilà, j'imagine qu'il peut y avoir des, des difficultés, enfin un peu plus de contraintes, en tout cas qu'ailleurs, par rapport au risque incendie. Notamment, euh, en général, les habitats n'ont pas forcément à être accessibles euh, directement par un camion, mais il faut qu'il y ait un chemin qui soit suffisamment large, en général, il demande 1 m 1 m ça dépend, euh, d'accès pour qu'il puisse tirer une lance à incendie du camion qui doit être stationné à moins de X mètres, et ça aussi, ça dépend, parfois 100 mètres, parfois 150 mètres. Euh, donc, euh, voilà, il n'y a pas euh, euh, besoin, en tout cas, qu'il y ait un accès direct normalement, à l'habitat. Mais là, encore une fois, c'est vraiment départemental. Donc, euh, le mieux, c'est d'essayer de, de prendre contact avec le SDIS. Le, le syndicat départemental, Le SDIS SDIS. SDIS c'est les pompiers, en fait. Euh, ouais. C'est le syndicat ouais. départemental d'incendie et de secours. Et de leur poser la question, euh, ou de voir ça directement avec le service urbanisme qui, qui, lui, en fait, va solliciter les pompiers dans le cadre de l'instruction d'un permis et va lui demander directement, donc euh, parfois le SDIS n'est pas trop disponible pour répondre à ce genre de demande mais le service Urbanisme pourrait le faire. Euh, et ensuite, la dernière question sur est-ce que le, une scope euh, peut porter un bail euh, d'habitat léger euh, Je pense qu'à partir du moment où ça rentre dans son objet social, il euh, n'y a pas de difficulté. Il faut, faut regarder l'objet social. Et après, est-ce que le bail, il est sur l'habitat et la parcelle Est-ce qu'il est juste sur la parcelle euh, Ça, ce sera un choix aussi à faire. Euh, voilà. Ça peut être un bail sur un terrain pour que quelqu'un installe son habitat ou sur les deux en même temps. Voilà. Et donc, à partir du moment où il y a un bail, on peut, on peut toucher la CAF normalement S'il y a un bail, il n'y a pas de problème. Euh, oui, ou alors... Euh... En fait, il y a des histoires d'APL et ALS. Donc, il y a deux types d'allocations au niveau de, de la CAF. Si c'est conventionné ou pas conventionné, bon, là, ce sera non conventionné, certainement, mais il y a quand même des allocations, euh, des ça s'appelle les ALS, c'est l'équivalent des APL. Euh, et euh, et s'il y a l'allocation de la maison, oui. S'il euh, y a juste l'allocation du terrain, non. Voilà. Merci, Xavier. C'est bon pour toi, Myra Oui, trop bien. Simon, si c'est OK pour toi, je continue à prendre les questions avant ton témoignage pour qu'on finisse sur une note euh, d'espoir. Euh, Antoine, à Beaupréau, tu avais une question euh, Absolument. Euh, alors, en fait, nous, on est, euh, est propriétaire d'un d'un lieu, euh, d'une ancienne usine, une dans laquelle on fait un, un projet d'éco-hameau avec six logements durs qu'on réhabilite, mais on a de plus en plus de demandes pour accueillir des éco-habitants en habitat léger. On a notamment un très bon ami qui est en train de construire une, une espèce de tiniaou sur une remorque d'un peu moins de 40 mètres carrés euh, qui voudrait nous rejoindre. Et on a une autre demande pour accueillir une tinie euh, une tiny house qui est, déjà, euh, qui est déjà présente à, à quelques kilomètres. Euh, et puis, nous réfléchissons à avoir de, de l'habitat léger euh, plus à vocation touristique euh, et aussi pour accueillir dans de meilleures conditions des woofers. Euh, pour toutes ces raisons, nous avons besoin euh, à la fois… Euh, donc, j ai, j ai une, ma question est en deux points. C'est comme nous allons euh, déposer un permis de construire pour réhabiliter l'ensemble du site est-ce qu'il faut dans le permis mentionner la volonté d'accueillir de l'habitat léger et comment, comment on présente cela et la deuxième question quel cadre juridique pour sécuriser pour nous sécuriser mais aussi sécuriser nos, nos éco-habitants qui arrivent sur, sur ces parcelles devons-nous utiliser okay. je ne sais pas si ma question est claire Mes questions, ma question en deux points est claire euh, alors du coup sur, sur le premier point par rapport au permis euh, le permis de construire que vous allez faire pour la réhabilitation euh, en soi va juste être sur l'opération de, de réhabilitation c'est pas ce permis là qui va vous donner droit euh, d'installer euh, des habitats légers autour euh, ce qui peut être fait c'est que dans le cadre de travaux de réhabilitation ou de construction les mairies peuvent euh, souvent tolérer déjà première, euh, des constructions temporaires qui servent d'hébergement pendant le chantier. Euh, ça, c'est quelque chose qui est souvent toléré, que les gens font souvent. Euh, qui installent un mobilo, une yourte, etc. pendant le chantier. Voilà. En général, c'est facilement toléré. Donc, euh, la première solution, ça peut être d'obtenir une tolérance. Euh, pour faire ça vraiment dans les règles, il faudrait obtenir un permis précaire. Et donc, ce permis précaire, c'est un permis temporaire qui est donné pour une durée définie. Ça peut être deux ans, cinq ans, ça peut être jusqu'à dix ans quand la situation le demande. Et là, voilà, en tout cas, nous, on a pas mal d'exemples de gens qui ont pu obtenir des permis précaires pour des installations pendant qu'ils faisaient de la réhabilitation. Il y a un écolieu qui s'appelle Roue Libre, d'ailleurs, du, du réseau, là, qui, qui a obtenu ça. Euh, donc, voilà, c'est un, comme un permis de construire classique, à part que ça peut être donné dans des zones non constructibles, mais pour une durée limitée. Euh, je, je, pré euh, ouais. je précise qu'on est en… Je ne sais pas si je l'ai dit, on, est, on a obtenu le, le statut de stécal. OK, sur, les, ah. sur quoi Pour du loisir à la, à la révision du PLU qui était juste avant les élections municipales ouais. euh, et donc on est classé en stécal euh, sur de l'hébergement sur, ouais, sur, de, plutôt sur euh, avec une, une orientation qui est plutôt de l'hébergement touristique parce qu'on est au bord d'une petite rivière qui s'appelle l'èvre. ok, parce qu'en en, en tout cas le, il y a stécal et stécal un, un stécal c'est juste une exception pour, euh, non enfin, c'est une exception au principe de non constructibilité des zones agricoles ou naturelles mais on, un stécal n'est pas pour n'importe quel type de construction. Le règlement du stécal précise toujours euh, exactement quels types de constructions sont autorisés. Est-ce que ce sont des résidences démontables Est-ce que ce sont des habitats légers de loisirs Est-ce que ce sont des constructions euh, n'importe lesquelles euh, Et euh, à quelles conditions Donc, il faut bien lire le règlement du stécal pour regarder ce que vous avez le droit de faire ou non. Si vous avez le droit d'installer des habitations légères de loisirs, des HLL dans votre stécal, à ce moment-là, l'idéal, c'est de déposer des demandes d'urbanisme en fonction de la superficie pour que vous puissiez installer ces habitats légers de loisirs et de faire rentrer les tiny houses à l'intérieur et de ne pas forcément spécifier que c'est du permanent. Ça pourrait être en tout cas une solution assez facile et assez rapide. Après, si vous voulez ceinture et bretelles, c'est pas tellement pour une question de risque, mais pour voilà, une question d'être vraiment bien dans les clous. Vous pourriez demander de faire modifier ce stécal pour que ça puisse aussi accueillir des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Après, c'est une procédure qui va prendre un peu de temps. Donc, il faut voir quel est le gain vraiment là-dessus. Ce n'est pas forcément très positif. Après, il est possible que le STECAL soit extrêmement restrictif et ne vous permette pas non plus d'installer des habitats légers de loisirs. Et à Alors, ce moment-là, le permis précaire peut être bien. C c c on avait à l'époque spécifié notre projet, on avait travaillé avec les élus, spécifié que notre projet pourrait accueillir de, de l'habitat lié au tourisme. Euh, et que comme on était dans, en zone verte et trame bleue, euh, ils ont accepté, comme on était un éco-hôme en transition, ils ont accepté la constructibilité de la parcelle. D'accord. Donc, non seulement vous avez un stécal, mais la parcelle, il y a aussi une parcelle constructible d'une manière générale. Oui. Okay. Bah, ça, à ce moment-là, là-dessus, si la parcelle est constructible pour de l'habitat, euh, vous pouvez euh, demander à installer des résidences démontables. Euh, avec les formalités qui ont, qui ont été présentées, c'est encore, encore plus simple. Ok, merci. Euh, il, y avait une deuxième, ouais. il y avait un deuxième bout de question à laquelle je n'ai pas ouais. répondu. Et euh... le, quel, quel type de, euh, de, comment dire, de statut juridique pour accueillir les résidents qui seront euh, donc dans cette ini ou dans, ou dans la, le, le, euh, enfin la semi-house, puisqu'elle s'appellera comme ça euh, que, comment, euh, voilà, que, quel cadre sécurisant à la fois pour ceux qui viennent et à la fois pour nous qui restons propriétaires de la parcelle il faut envisager donc ça c'est une question sur le modèle immobilier plutôt donc quel, quel type de bail ou quel, quel lien en fait entre vous euh, ça c'est vraiment des choix qui vont dépendre de vos besoins euh, le modèle le plus sécurisant pour un locataire c'est soit d'être enfin le modèle le plus sécurisant pour la personne qui arrive, c'est soit d'être copropriétaire, euh, soit d'avoir un bail amphithéotique. Ça, c'est le modèle le plus sécurisant pour la personne. Euh, maintenant, c'est aussi un modèle qui est extrêmement engageant pour euh, le propriétaire initial. Euh, puisque là, vraiment, bah, comme quand vous accueillez quelqu'un au sein d'une un, maison sur l'écolieu, hein, j'imagine... C'est en tout cas exactement la même question. Donc, Est-ce que ces personnes sont membres du collectif à part entière Ou est-ce qu'ils ont, est qu ont un statut différent C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous les accueillez avec un autre statut Ou est-ce qu'ils font partie du collectif comme n'importe qui d'autre S'ils font partie du collectif comme n'importe qui d'autre, alors moi je, je suggérerais d'avoir le même modèle que pour les personnes qui auraient une maison normale euh, sur le lieu. Si ce n'est pas, euh, enfin, si pas le cas, à ce moment-là, euh, il ne faut pas partir sur un bail amphithéotique ou sur, euh, ou sur une copropriété. Voilà, je pense que c'est vraiment, en fait, euh, quel est le rapport hein, Je ne peux pas trop répondre à cette question sans avoir beaucoup plus de contexte, je pense. Mais si c'est des habitants comme les autres, alors il faut leur donner la même sécurité que les autres. Ok. Merci. Merci Xavier. Il y a Robin de Pontempéra qui est là et qui a une question sur les zones naturelles de loisirs, c'est ça Oui, merci. Bonjour à tous. Euh, du coup, Hôtellerie de Pontempéra -en de Forest, entre Loire et Haute-Loire, euh, un lieu euh, en, en cours de transition vers une oasis. On a fini notre accompagnement avec Mathieu Labonne. Euh, et euh, du coup. Ma question, ouais, je vais en avoir deux, une peut-être plus courte. Euh, je sais qu'on est sur une zone inondable, on est en, en zone naturelle de loisirs et zone inondable, mais je ne connais pas la délimitation précise de cette zone inondable et je voulais savoir si vous saviez où la trouver. Alors, ouais, normalement, euh, il y a euh, un plan de prévention des risques inondations, qui s'appelle PPRI. Euh, qui, peut être, qui est disponible sur le site de la préfecture donc si vous tapez PPRI plus le nom de la commune euh, vous pouvez voir s'il y a des risques ou PPR parfois, s'il y a des risques naturels et notamment les risques inondations euh, spécifiques et donc il euh, y a un règlement graphique avec des cartes euh, donc ça c'est une manière de savoir euh, parfois il n'y a pas vraiment de zone inondable parce que ce, cette étude-là des risques inondations n'a pas été faite et à ce moment-là, il peut arriver que la préfecture se base sur quelque chose qui s'appelle l'atlas des zones inondables, qui peut aussi être trouvé en ligne. Mais là, j'imagine que dans votre cas, il y a un plan de prévention des risques inondations. Et ensuite, sur la zone naturelle de loisirs, il faut... enfin, moi, je vous conseille de lire le règlement du PLU, mmh. parce qu'une zone naturelle de loisirs, s'il enfin, n'y a pas de définition unifiée. Euh, en France donc euh, d'une commune à une autre euh, ça peut englober des, des autres enfin vous pouvez avoir droit de faire des choses différentes d'une zone à une autre donc ça ne vous permet pas forcément de tout faire logiquement euh, ça va autoriser des constructions à usage de loisirs et donc potentiellement des habitats légers de loisirs si le terrain est inondable ça sera quand même plus compliqué euh, donc pour des tentes ou pour des choses qui vont être pour une utilisation saisonnière même pour des mobilhomes, il y a pas mal de campings qui sont sur des zones inondables et simplement ils doivent, avoir, ils doivent mettre que des choses qui sont mobiles, des tentes ou des mobilhomes ou des tiny houses pourquoi pas et prévoir un endroit où ils peuvent les stocker, soit pour les saisons plus humides soit en cas d'épisode Voilà. ok, merci beaucoup et du coup, la, la deuxième petite question était que, oui, j'ai lu que dans euh, cette zone naturelle de loisirs, du coup, on a des bâtiments dédiés euh, à l'accueil euh, euh, du travail de nos stagiaires, euh, des stages à vocation artistique. Et euh, j'ai vu qu'il était possible de construire, a priori, une maison pour un gardien, quelque chose comme ça, qui avait ce genre d'autorisation liée euh, à la présence des bâtiments de loisirs, et du coup, je voulais savoir si vous en saviez un peu plus. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent aussi dans, dans des zones de loisirs où le PLU va autoriser que des constructions à usage de loisirs, sauf parfois une construction à usage d'habitat qui est en général limitée en surface. Et ça, tout ça, ça dépend des, des documents d'urbanisme. Hein. Il faut, faut vraiment lire la règle, le, le règlement de la zone. Et voilà, et donc ils vont dire... Bah, c'est souvent le cas pour les campings. Il peut y avoir une maison de gardien qui, elle, peut être un habitat où il y a quelqu'un qui peut être domicilié, etc. Et donc, bah voilà, il faut vraiment lire le règlement du PLU pour savoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça ne doit pas être de la lecture très marrante, mais visiblement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'en passer. Euh, et bah, écoutez, je crois qu'on allait au bout des questions. Il y avait Simon qui voulaient témoigner de leur expérience de stécal. Euh, je passe la parole. Ouais. Bonjour à tous. Alors nous, on est quatre familles à l'origine. On est dans la Loire, à 30 minutes de saint étienne La commune s'appelle Saint-Barthélemy-l'Estra. Et en fait, on, est, on souhaitait habiter en yourte, créer un stécal pour des raisons financières, ne pas acheter du terrain constructible. Euh, on a commencé à chercher des terrains et on s'est vite rendu compte que euh, modifier le PLU, une fois qu'on avait le terrain, c'était compliqué. Donc, on a changé d'orientation. On a euh, contacté environ une centaine de communes dans la Loire avec un joli dossier PDF expliquant ce qu'on allait faire, notre projet Habitat, euh, notre projet agricole, euh, lieu de ressourcement, stage, formation, euh, gîte. Et euh, on a envoyé ça à des communes. Ensuite, certaines communes nous ont répondu, deux, trois, certaines n'ont pas voulu modifier le PLU, est trop contraignant pour elles, ou elles étaient intégrées au PLUI, du coup, c'était encore plus compliqué. Jusqu'à un jour on a trouvé une commune et un maire et un conseil qui étaient d'accord pour notre projet, euh, et parce que les valeurs écologiques, et parce qu'on euh, apportait quelque chose pour la commune, c'est-à-dire l'égide, euh, l'activité économique, notamment la fabrication des yurts, euh, le yoga, les stages qu'on allait proposer. Euh, voilà. Ensuite, on a trouvé un terrain. En fait, on, ils nous ont dit, bah, allez voir telle personne ou telle personne. Ils sont peut-être vendeurs. Et effectivement, euh, il y avait l'une des personnes qui n'était pas spécialement vendeur. Mais quand on est allé la voir, euh, il a dit, bah, moi, ça m'intéresse de vous vendre. Votre projet, il est cool. Euh, voilà. Euh, donc, c'est un terrain agricole, 100% agricole, euh, zone de montagne. Euh, voilà. Et à environ 750 mètres euh, du village et à 250 mètres de, des dernières maisons du village. Euh, donc, suite à ça, on a, la commune a validé le fait qu'il modifie le PLU. Entre temps, il y a eu un changement de mairie. Euh, le maire est resté, euh, heureusement. Euh, le conseil a validé le changement de ce PLU. Et euh, comme on trouvait ça très, très long et on avait peur que ça ne passe pas, en fait, on a demandé à la commune de s'installer euh, avant même qu'on ait eu la modification du PLU, puisque ça faisait déjà euh, quatre ans qu'on cherchait et on n'en pouvait plus d'attendre, on avait déjà fabriqué nos yurts. Donc, chose qu'on a faite, ils nous ont créé une autorisation temporaire euh, et on a signé une convention avec eux qui euh, règle, enfin, comment dire, qui établit certaines règles, notamment euh, qui reprend plein de choses de la, la loi Allure et euh, qui stipule qu'on doit euh, entretenir le terrain et euh, d'autres choses encore. Du coup, on a créé un contrat avec la mairie qu'on a signé. Et euh, actuellement, notre dossier pour la modification du PLU, c'était habitat léger, vient de partir euh, il y a deux semaines euh, dans les administrations. Du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire du lobbying. Euh, D'une part, la mairie avec les différents acteurs de la CDP-NAF. Euh, donc, la mairie s'occupe plutôt des gros, gros acteurs de la CDP-NAF et nous, on s'occupe plutôt des acteurs... Euh, Type euh, Confédération paysanne ou euh, les chasseurs, la LPO, tous les, les plus petits acteurs et euh, en fait on est en train de les rencontrer soit par téléphone soit en réel pour en fait faire en sorte que le jour de la CDPNAF qui va valider ou non la modification du PLU, euh, ben qui disent oui parce que euh, notre projet ça leur parle. Donc là on est là dedans. Euh, et euh, on va attendre ben, la prochaine CDPNAF qui a lieu, je pense, dans à peu près un mois. Euh, je pense que le truc en plus euh, qui peut-être nous, nous donne des chances, c'est qu'en fait, on s'est déjà installé avant même que la modification soit faite. Et c'est un, un, un peu un, on va dire, c'est un peu un. Finalement, ils sont un peu dans l'idée d'accepter, parce qu'en fait, on est déjà là. On ne demande pas une modification pour s'installer, on, on, on demande finalement une. Une l'égalisation, puisqu'on s'est déjà installé via des accords euh, juridiques avec la mairie, donc on est déjà légal et on est un peu dans le comment dire. Les administrations nous ont déjà donné raison et euh, d'autres administrations sont frileuses. Il faut savoir que il y a la, le sous préfet qui est venu, le président de la chambre d'agriculture qui est venu sur le terrain et ils sont, on les a conviés en fait, le maire et nous. On les a conviés. Ils sont... La DDT aussi, la, la directrice de la DDT de la Loire est venue. Ils ne sont pas contre, mais euh, ils pensent que les autres ne vont pas vouloir. Et en fait, personne, dans l'idée, personne ne veut se mouiller pour accepter euh, ce genre de projet, puisqu'ils ont notamment peur que euh, si notre projet passe, et bien, ça fasse jurisprudence. Et du coup, ça, fait, ça a déjà fait jurisprudence ailleurs en France, mais euh, que finalement, euh, ils soient obligés d'autoriser d'autres types de projets comme celui-ci dans la Loire. Donc, effectivement, ce que vous disiez sur le STECAL, ce n'est pas impossible, euh, mais c'est très, très, très compliqué. Il faut faire beaucoup de… En fait, c'est beaucoup de politique. Euh, il faut passer des heures au téléphone avec les différentes personnes. Euh, voilà. Donc, c'était un témoignage. Je pense que ce n'est vraiment pas impossible. Il faut rencontrer des vraiment des maires et des communes, enfin, des conseils municipaux qui sont vraiment portés par des valeurs écologiques, notamment pour qu'ils aient vraiment envie d'aller là-dedans parce que ça demande beaucoup de temps. Il faut créer des dossiers, il faut rencontrer des personnes et rien que ce petit dossier, entre guillemets, pour la commune prend beaucoup de temps au maire et s'il n'a pas la motivation pour ça, ben, ben, ce n'est pas la peine de mon point de vue. Voilà. Merci. merci. Bon, il y a peut-être, Xavier, tu as des réactions Oui, ouais, ouais, complètement. Ben, merci. Déjà, c'est chouette de, de voir que, que ça avance et qu'il y a des élus qui se mouillent. Moi, je suis, je suis toujours très content de, de voir ça. Clairement, c'est un, un engagement très fort de la part de, de la collectivité qui est nécessaire. Et là, il l'a, et c'est très chouette. Ce que je voudrais souligner ou, ou dire, c'est que cette fameuse commission départementale des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDPNAF, qui, qui donne un avis sur l'Estécal, elle donne un avis uniquement simple. Donc, en fait, la, la commune, ou la communauté de communes, si elle a la compétence urbanisme, reste libre de ne pas suivre cet avis. C elle, elle ne rend pas une décision. Euh, maintenant, en effet, si elle rend un avis euh, fermement défavorable, euh, parfois la mairie euh, n'osera pas quand même euh, créer le stécal parce qu'elle aura peur euh, d'être poursuivie par la préfecture au tribunal administratif. Mais si euh, le, la directrice de la DDT ou euh, la, le sous-préfet ou la sous-préfète euh, n'est pas fermement contre le projet, il n'y a pas de risque que, que la mairie soit, a priori, que la mairie soit poursuivie au tribunal administratif, puisque ce serait la préfecture qui, qui, euh, qui ferait les poursuites. Donc ça déjà, c'est, en tout cas, je pense qu'à partir du moment où la DDT euh, et plus globalement la, -pré la préfecture n'est pas contre, euh, c'est vraiment très encourageant. Et, et puis bravo pour, pour tout ça en tout cas parce que je, je sais que c'est du boulot nous on accompagne un certain nombre de projets là-dedans et, et, et je pense que enfin moi je suis content de voir que voilà il y en a qui s'accrochent et qui aboutissent c'est plus long et en même temps bah voilà, le gain je ne sais pas combien vous avez payé le terrain mais le gain il est aussi financier il est aussi en termes de, de cadre de vie et ça c'est quelque chose qui vous aura pris pas mal de temps au début mais qui vous aura aussi économisé une certaine pression financière sur toutes les prochaines années et donc voilà c'est un, un investissement et c'est un choix il ne faut pas être trop pressé pour choisir cette option là et donc pour résumer à partir de cet exemple aussi pour moi il y a soit le fait d'être pressé et vouloir s'installer légalement et à ce moment là c'est vraiment le terrain constructible Vrai, il y a le fait de vouloir s'installer légalement, mais de ne pas être pressé. Et donc, le choix du STECAL, c'est à mon avis un très bon choix. Euh, même si, euh, je ne pense pas qu'il deviendra de plus en plus compliqué, mais par contre, il faut avoir des arguments à faire valoir. Il faut avoir un projet économique, un projet agricole éventuellement qui justifie de s'installer hors des zones urbanisées. Et après, euh, bah, l'autre possibilité, euh, c'est de ne pas vouloir s'installer légalement, soit parce qu'on est pressé, ça parce que, euh, bon, enfin, parce qu'on est pressé et qu'on n'a pas les moyens, en fait. Euh, et ça, c'est aussi des possibilités. Euh, on va sortir un MOOC là bientôt, euh, en début octobre, euh, sur l'habitat réversible. On viendra aussi euh, explorer un petit peu ces installations euh, sans autorisation et comment est-ce que euh, vraiment on se prémunit au maximum. Angéline en avait un petit peu parlé. Voilà. <rire> Merci beaucoup pour cette conclusion. Effectivement, il n'y a plus de questions et il est midi 30. Donc, euh, les hameaux légers, vous ne faites pas que donner des conférences en ligne pour les oasis. Et effectivement, vous allez sortir un MOOC. Vous faites de l'accompagnement euh, de collectifs qui en ont besoin. Je crois que vous êtes débordés, mais quand même, s'il si y a des gens qui ont des demandes, ils peuvent vous écrire directement, Xavier mmh. Euh, voilà, nous on relira votre MOOC évidemment, et, euh, et si vous avez d'autres questions un peu périphériques, n'hésitez pas à m'écrire euh, à moi aussi. Euh, Simon, je t'ai envoyé un petit message, je serais curieuse d'avoir ton mail et le nom de ton projet, qui est chouette. Euh, ton témoignage pourrait servir à d'autres. Ah ben voilà, tu me l'envoies, super. Et eh ben merci beaucoup à Molégé, merci à tous, et n'hésitez pas à, à nous recontacter pour prolonger si vous avez besoin de plus d'accompagnement personnalisé. Voilà, bah, au revoir à tous, bonne après-midi. Merci à tous. À bientôt. Bisous, bien. Ciao. Ciao.